Leur maîtresse qu'il alors qu'il doit former une équipe de trois. Kawaki qui n'est pas contente de ne pas être avec Kai, mais Iwanwari qui l'assure et lui promet de protéger Kai. Le lendemain dans la forêt, Kai et Iwanwari qui discutent. Qu et le maîtresse explique la première épreuve. Kawaki est désigné comme chef de son équipe parce qu'il est le plus âgé. La première épreuve consiste à contrôler leur chakra pour arriver à marcher sur l'arbre. Leur maîtresse les explique. L'épreuve commence, la première personne qui arrive. Tandis que Kawaki qui est en train de protéger Kai. Kai qui va tomber avec qui intervient. L'équipe de Imawari finit deuxième tandis que l'équipe de Kawaki finit les deuxièmes. Deuxième épreuve, le lancer de Kunai. Kawaki qui n'arrive pas à viser très bien. Et d'un coup, un animal qui s'ouzi, Kawaki qui essaie de protéger Kai, c'était un lapin. Et encore une fois, l'équipe de Kawaki qui finit le dernier. Tandis que son équipe lui prépare du kill, la première fois, Kawaki en marche. Il savoure son kill. Et d'un coup, Imawari qui intervient en disant à Kawaki que Kai a disparu. Kawaki et Imawari qui cherchent Kai. Et d'un coup, il tombe sur Konashi qui explique que Kai est en danger. Imawari qui arrive à trouver Kai. Pendant que Kawaki et Konashi qui courent vers elle pour aller sauver Kai. Yokonashi qui explique alors à Kawaki qu'il voulait juste l'inviter pour qu'il goûte son gâteau. Alors c'est à Kawaki. Kai et Imawari sont en danger. Et nous, ils les et Un nous' qui leur attaque. Et d'un coup, Kai qui tombe. Et la maîtresse Anna qui intervient pour les sauver. Mais malheureusement, sa technique de futon est incapable de rivaliser avec le Katon. Pendant ce temps, Imawari et Kai racontent Kawaki. qui à Kawaki que le maître Anna est en danger. Mais sa technique n'a aucun effet sur l'ours. Et l'ours qui l'agriffe, qui lui a demandé, Kawaki qui intervient tout en donnant un coup à l'ours. Et d'un coup, Kawaki qui lui met une patate d'un seul coup, on dirait Sakura, et met l'ours Kao en un seul coup. La, la troisième épreuve commence. Et Kawaki qui arrive à remporter tout le reste des de épreuves. Son équipe qui a l'air soupie. L'équipe de Kawaki qui est fière de lui. À la fin de l'épreuve, Imawari qui s'explique au père de Kawaki de ne pas pu protéger Kai. Konashi qui vient remercier Kawaki de l'aide qu'il lui a faite. Et c'est la fin de ce résumé de Boruto 265. Voici le prévu de Boruto 266. On se revoit pour une prochaine fois. Boulou 266 en français